qu'on démarre, euh, qu démarre cette nouvelle visioconférence euh, à team Finance. Alors, nouvelle conférence, mais d'un format euh, bien différent de, des précédentes. Euh, on sait euh, depuis un an que vous avez, vous regardez, vous écoutez de nombreuses visioconférences, euh, parfois elles sont trop longues, elles sont trop courtes, mais souvent je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment interactives. Alors, ce qu'on a voulu... Euh, aujourd'hui, c'est qu'elle soit tout particulièrement interactive. Donc, c'est pour ça que vous avez euh, tous euh, la main euh, sur euh, vos, vos micros. Hein, vous pouvez les, les, les activer dès que vous voulez. Vous pouvez également euh, chatter si vous préférez euh, écrire vos, vos questions. Le principe, c'est d'avoir comme l'équivalent d'une grande table ronde où on puisse échanger. Et je voulais remercier euh, aujourd'hui euh, Muriel Blanchet qui est avec, euh, à mes côtés qui gère donc le fonds Trustim Rockflex et Jean-Sébastien Bellec qui aussi nous fait le plaisir d'être parmi nous, qui est à la fois le gérant de Trustim Rockflex aux côtés de Muriel et est également le président de Trustim Finance. Donc ce qu'on a voulu c'est vous donner accès à Muriel et à, et à Jean-Sébastien pour poser toutes les questions que vous désirez, évidemment au travers de notre fonds Trustim Rockflex que vous connaissez, connaissez bien, qui a un fabuleux track record qui continue de très très bien performer encore depuis le, le début de l'année. Et au travers de ce fonds, euh, on va vous parler de nos, de nos convictions, euh, de notre ADN évidemment autour de la satisfaction client. Vous nous connaissez bien, nous sommes uniques en Europe à avoir cette approche, j'allais dire, très, euh, à sélectionner des entreprises de, de grande qualité. Et ça, je sais, j'en dis pas plus parce que je sais que Jean-Sébastien va aborder le, le sujet parce que c'est son... C'est son bébé, si je puis m'exprimer ainsi. Et, euh, et puis surtout, voilà, de poser toutes, toutes vos questions. Alors, je crois, je vérifie que chacun puisse, voilà, je, avec les dernières personnes qui se sont connectées, leur donner, leur donner la main. Euh, alors, Trusting Rockflex, simplement un petit mot de, de, de, de résumé de, de, de ce fonds. J'espère que vous voyez tous euh, la présentation. Alors, vous avez un disclaimer. Sachez juste, en résumé, que ce fonds est commercialisable en France, en Belgique, on l'utilise également en Suisse, en Italie. Donc là, on va faire la présentation en français, je vous rassure tout de suite. Mais c'est un fonds qui est largement diffusé en France et à l'étranger. Et je vous dirai d'ailleurs à la fin dans quelle plateforme assurance et titre il est accessible. Alors, qu'est-ce qu'on cherche avec Trustim Rockflex à faire C'est un fonds flexible, comme son nom l'indique. Rock pour Return on Customer, c'est notre approche satisfaction client. C'est un fonds flexible dont la partie action peut aller de 0 à 50%. Donc là, on est sur des, des actions mondiales, hein, sur le, sur le portefeuille Team Rock Flex. On peut avoir une poche obligataire qui peut aller de 30 à 100%. On rentrera un peu plus dans le détail entre la partie obligataire, j'allais dire plutôt... Euh, stagnant dans le portefeuille, mais durable dans le temps, et puis celle qui est beaucoup plus court terme et qui nous permet de s'exposer très rapidement sur les actions. Et puis les obligations convertibles où on peut aller jusqu'à 15% sur le, sur le portefeuille. Donc euh, ce qu'on cherche à faire avec ce portefeuille, c'est un fonds euh, flexible, un vrai fonds flexible. Euh, à la différence de, parfois certains s'appellent flex et il n'y a que le nom qui est flexible et pas forcément le l'allocation d'actifs, donc on utilise vraiment pleinement, et on y reviendra dans un instant, pleinement les marges de, les marges de manœuvre. Et puis peut-être avant de, de rentrer dans le détail des, des positions, c'est peut-être de passer sur le slide suivant, c'est de savoir sur quel type d'entreprise on cherche à, se, à porter notre attention et qu que, quel type d'entreprise vous retrouvez dans les, dans les portefeuilles. Donc sans, sans plus attendre, je vais passer la, la parole à, à Jean-Sébastien, puis ensuite à, à Muriel, pour vous expliquer ce qu'on cherche à faire dans le portefeuille et surtout n'hésitez pas à activer vos micros que ce soit lors de la présentation ou bien entendu à l'issue de la présentation on va essayer de la faire courte pour maximiser le temps pour répondre à vos questions. Jean-Sébastien je te passe évidemment la parole. Bonjour à tous n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions donc sélection de valeur chez Trestim Finance on s'appuie sur la satisfaction client Maintenant, bon. C'est quelque chose que vous savez tous, j'y reviendrai juste après. Mais pourquoi euh, la satisfaction client Parce que euh, depuis 10 ans que nous faisons ça, nous nous sommes rendus compte que euh, pour avoir des niveaux élevés de satisfaction client, il fallait être une société de qualité et, et dans notre sens aussi, ça fonctionne. C'est-à-dire que euh, si vous avez ces niveaux élevés de satisfaction client, ça va vous amener de la qualité dans, vos, dans votre entreprise. Alors, une entreprise de qualité c'est quoi C'est une entreprise qui est capable de faire de la croissance d'abord, euh, parce qu'une entreprise qui ne fait pas de croissance, elle ne pourra améliorer sa rentabilité qu'en baissant les coûts et, et la baisse des coûts a des limites. Et donc, au bout d'un moment, euh, il y aura euh, un arrêt de l'amélioration des profits ou de la rentabilité des capitaux engagés. Et donc, euh, l'entreprise finira par... Euh, avoir une rentabilité qui décroît jusqu'à ce que l'entreprise connaisse des problèmes. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de la croissance. Et il faut aussi que l'entreprise, pour faire cette croissance, ne parte pas dans des stratégies de baisse des prix, parce que sinon, évidemment, on voit bien que ça se traduirait par des problèmes au niveau de la marge, mais bien qu'elle s'appuie sur un avantage compétitif, c'est-à-dire quelque chose qui le distingue de ses concurrents. Alors, nous, on, on, on va analyser cet avantage compétitif en allant voir la relation qui le lie au client et si tel produit, telle façon de produire un prix ou un service euh, amène un avantage compétitif suffisant pour que les clients bah, euh, n'aient pas envie d'aller voir ailleurs. Le, le business model de l'entreprise est aussi un, un aspect très important pour juger de la qualité de l'entreprise parce qu'il euh, faut que la croissance soit construite sur des choses qui soient euh, peu coûteuses que ce ne soit pas que de la croissance par acquisition de sociétés extrêmement diverses, que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan des produits, mais bien par des stratégies de croissance organique qu'on pourra compléter à certains moments par des acquisitions de sociétés qui viendront justement amener des produits complémentaires, des services complémentaires, une complémentarité géographique, et ces acquisitions devront renforcer l'avantage compétitif dont je vous parlais précédemment. Et enfin, le dernier point qui est vraiment d'actualité en ce moment, c'est le pricing power, la capacité que l'entreprise a de monter ses prix, quel que soit le moment dans lequel elle se situe, dans le cycle. Alors ça, c'est très important, ce pricing power. C'est quelque chose que de nombreux financiers regardent, mais nous, on le regarde à travers l'approche client, parce que l'entreprise a trois stratégies possibles, finalement. Une stratégie de baisse des prix. Donc, je vais faire de la croissance et conquérir des clients en étant celui qui a le meilleur prix en permanence. Euh, c'est une stratégie qui est inverse à celle de, qui, ne, qui ne génère pas de pricing power par définition. Euh, deuxième stratégie, ça va être une stratégie de produit. Donc l'entreprise, grâce à une R&D, va, va générer des nouveaux produits et puis ensuite, à coup de communication, les pousser dans, dans, dans les rayons de vente. Euh, là, c'est aussi une stratégie euh, qui fonctionne hein, à l'image d'un L'Oréal. Mais C'est ce pas une stratégie qu'on privilégie. Nous, ce qu'on privilégie, c'est une stratégie centrée autour du client. Euh, pourquoi Parce que la satisfaction client, au-delà du fait qu'elle amène une fidélité très forte, hein, 100% des clients fidèles sont satisfaits par définition. Euh, mais si le niveau de fidélité, si le niveau de satisfaction pardon, est, est, est très élevé, elle amènera une recommandation, ce qu'on mesure par le fameux NPS et cette recommandation permet de réduire les frais marketing et d'amener des nouveaux clients qui seront d'autant plus intéressés que ce seront des recommandations d'amis qui les auront amenés vers ce produit ou ce service. Et enfin, une société qui a des niveaux de satisfaction client élevés a un pricing power, elle a la capacité de passer des augmentations de prix parce que quand on est content jusqu'à un certain niveau d'un produit, d'un service, d'une entreprise, nous sommes relativement insensibles à son prix L'exemple que je donne toujours, c'est Nespresso qui nous vend du café à 75 euros le kilo, là où avant Nespresso, le café coûtait chez fauchon ou Ediard, qui ont disparu depuis, autour de 17 euros le kilo. Donc vraiment, quand on est satisfait d'un produit ou d'un service, on ne regarde plus le prix, parce que l'entreprise répond à toutes nos attentes. Et finalement, la satisfaction client, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais faire, moi, entreprise, pour répondre aux attentes de mes clients, comment je vais mesurer ces attentes des clients Comment je vais y répondre Comment je vais mesurer ma réponse Et ça, ça nous permet de construire des portefeuilles qui vont aller vers des sociétés de qualité, donc croissance, avantage compétitif, business model cohérent et donc pricing power. Alors évidemment, tout ça se fait aussi avec un côté responsable, la satisfaction client et ISR par définition, puisque nous sommes obligés de nous appuyer sur une analyse extra-financière importante, on a une base de données qui recueille plus de 6 000 entreprises On fait sans arrêt des études de satisfaction client, la plus emblématique est celle que nous réalisons avec Ipsos depuis 10 ans, mais on a de nombreux autres partenaires qui tournent, on passe beaucoup de temps à chercher des nouveaux partenaires et ça, c'est une démarche extra-financière très profonde et en fait le client est celui qui est le plus responsable, le plus impactant, parce que c'est le client qui décide s'il va acheter ou non un produit, et s'il décide de ne plus l'acheter, ça va poser des problèmes. En ce moment, il y a une grosse controverse qui est le coton en Chine euh, produit par des esclaves Ouïghours. Et donc, euh, certaines marques ont décidé, à l'image d'H&M, de Nike ou d'Adidas, d'arrêter d'acheter du coton Ouïghour. Euh, et du coup, ben les Chinois euh, ont décidé, eux, de réagir en cessant d'acheter ces marques, et donc, on voit bien que le client est celui, quelque part, qui va décider de la croissance ou pas d'une entreprise. Et donc, si une entreprise pollue trop, le client décidera d'arrêter d'acheter ses produits. Si aujourd'hui, H&M, Nike ou Adidas décident d'arrêter d'acheter du coton ouïghour. c'est bien parce qu'il y a une pression de leurs clients, puisque c'est un coton de très bonne qualité, à des prix très bas. Mais les clients de ces marques-là ne veulent plus entendre parler d'esclavage et des problèmes que les Chinois ont, que les Ouïghours ont avec les Chinois. Alors avant de laisser la parole à Muriel, euh, je voudrais sur la slide suivante juste aborder un petit point parce qu'aujourd'hui euh, finalement, que faut-il acheter comme action euh, à ce moment du cycle C'est la question qui revient, la question lancinante des marchés, est-ce que je vais acheter des valeurs technologiques qui ont bien marché depuis trois ans, ou alors est-ce que je vais me rabattre vers des valeurs dites value, qui marchent bien depuis trois mois et, et, et donc cet arbitrage incessant des marchés euh, fait tourner la tête des gérants. Alors nous, nous avons résolu le problème en allant vers les actions de qualité, euh, ça, ça fait longtemps que nous sommes sur les actions de qualité, mais il se trouve que le milieu de cycle dans lequel on se trouve aujourd'hui est plutôt favorable aux actions de qualité, c'est-à-dire celles qui vont pouvoir, alors que le début du cycle, hein, euh, même si c'est un cycle qui a été complètement faussé par la pandémie, euh, le, le, le début du cycle, c'est-à-dire le redémarrage de l'activité derrière nous, on est au milieu aujourd'hui avec une activité qui, qui va s'amplifier au fur et à mesure des confinements et de l'avancée de la vaccination. Et donc là, ce sont bel et bien les sociétés qui ont profité de cette pandémie pour se moderniser, pour améliorer leur business model pour construire une relation client plus forte, ce sont ces sociétés-là qui vont pouvoir aujourd'hui bénéficier de ce milieu de cycle, accélérer, distancer leurs concurrents. Donc vraiment, euh, plutôt que de se poser la question value ou techno, euh, je crois que nous, nous avons résolu le problème en allant sur euh, ces sociétés qui euh, sont de grande qualité et plus particulièrement sur un certain nombre de secteurs qui sont privilégiés par... Euh, la pandémie, parce que on sait aujourd'hui que euh, cette pandémie euh, a provoqué une accélération de la digitalisation des entreprises. Et donc, c'est très important d'être présent sur des entreprises du e-commerce, euh, sur les entreprises du paiement digital, parce que ce sont des facteurs euh, qui sont en forte croissance et qui ont connu une accélération euh, en raison de cette pandémie. Mais aussi la télémédecine, par exemple, ou l'évolution de la consommation alimentaire, ce que les Anglais appellent le food delivery, euh, ou alors le fait de faire la cuisine chez soi. Euh, donc on cherche des sociétés qui soient concernées par ces secteurs-là, ces, ces tendances-là, de même que la, la tendance euh, animalière, on va dire, hein, de plus en plus de gens aujourd'hui ont besoin d'avoir un animal de compagnie. C'est quelque chose qui est en forte croissance et, et de nombreuses sociétés sont, sont concernées. Euh, ainsi que euh, l'enseignement online, et le télétravail. Et donc, on essaie d'avoir un portefeuille qui soit réparti sur ces secteurs. Donc, ça va de sociétés comme Beds at Home, euh, une société anglaise qui, qui vend euh, tout un tas de produits pour les animaux de compagnie euh, à des prix élevés. Euh, donc, ils ont ce fameux pricing power et cette capacité de vendre des produits pas forcément essentiels ou qualifiés d'essentiels par les autorités, euh, mais à des prix élevés. On va vers du shop apothéqueux, c'est-à-dire une société... Euh, euh, leader aujourd'hui sur la télémédecine dans plusieurs pays européens euh, ou alors sur une société comme Microsoft qui évidemment est concernée par tout le développement du télétravail, de, de l'enseignement online à travers les différents métiers de Microsoft. Donc on a vraiment construit un portefeuille action qui euh, euh, est à la fois euh, intéressant pour jouer le milieu de cycle mais aussi pour surfer sur euh, l'accélération de la digitalisation liée à cette épidémie. Alors on reste prudent, euh, et donc là je vais repasser, je vais passer la parole à Muriel, euh, puisqu'on est investi en actions autour de 23% sur le fond. on a cette capacité de passer de 0 à 50%, euh, et donc on, on, on garde des munitions côté actions, euh, parce que évidemment les marchés sont extrêmement agités, euh, et, et, et la moindre augmentation des taux, pourrait provoquer des corrections de marché qui nous permettraient à ce moment-là de monter jusqu'à 50% comme nous l'avons déjà fait il y a un peu plus d'un an. Voilà Muriel, je te passe la parole. Et justement pour réagir sur ce, ce 0,50 action et peut-être pour revenir sur, sur les tailles, c'est-à-dire comment… Euh... Donc, moi, je suis plus en charge de la partie obligataire. Comment faire en sorte de, de, de permettre la totale flexibilité Vous voyez, début 2020, le fonds avait une poche action autour de, de 10-11 pour monter à 40 fin mai et donc profiter des, des, des trous d'air suite au, au premier confinement et au début de cette période de pandémie. Donc il faut que sur la partie obligataire la stratégie soit bien claire, c'est-à-dire que sur ce qui fait le pendant du 0,50 action, donc euh, imaginons aujourd'hui on, on est investi à hauteur d'une vingtaine de pourcents, elle est 30% restant pour faire 50, cette partie obligataire est une partie extrêmement liquide sur laquelle euh, l'objectif n'est pas forcément d'aller ajouter énormément de rendements supplémentaires. L'objectif est plutôt simple, c'est d'avoir suffisamment de liquidités pour sortir du jour au lendemain lorsque euh, on souhaite augmenter cette par action de manière euh, significative sans pour autant faire mal au portefeuille par des sorties qui seraient euh, en moins-value. Sur l'autre partie du portefeuille, le 0,50 obligataire qui lui est amené à rester dans le temps, complètement investi, là on est sur une stratégie obligataire de moyen terme, où effectivement on va aller grappiller du rendement de ci, de là, on a la possibilité de faire jusqu'à 20% de high yield par exemple, on a la possibilité de faire des convertibles. La poche convertible, aujourd'hui, euh, dans le portefeuille, euh, elle ramène plus de 2% de, de, de rendement. Euh, donc, on va aller grappiller ces points de rendement pour permettre au portefeuille d'avoir toujours une rémunération euh, supplémentaire sur lequel euh, s'appuyer. Donc voilà pour pour la stratégie. Vous voyez euh, euh, sur la, la partie gauche de, de cette slide, vous avez le, le, le rappel ben, de, de, de l'évolution de cette poche action et donc elle a été véritablement très très dynamique euh, dans le temps et euh, Peut-être aussi d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une allocation d'actifs. On ne se réveille pas le matin avec Jean-Sébastien en se disant oh « Mon Dieu, il faudrait 42,3% dans le portefeuille. » C'est vraiment, euh, comme il le rappelait tout à l'heure, euh, d'aller chercher les couples rendement risque sur la partie action qui nous semblent les plus intéressants, qui font en sorte que on va augmenter ou on va baisser cette poche action. Donc voilà pour, pour la flexibilité. Euh, Peut-être un petit rappel... Sur les performances de, de plus long terme, là, vous avez des performances depuis, euh, depuis 2011, euh, donc euh, depuis plus de 10 ans maintenant. Vous voyez dans la, la catégorie Cantalys, Cantalys hein, nous loge dans Allocation flexible prudent Europe. Euh, quand on a dit ça, on a un peu tout dit. Euh, la performance depuis le début de l'année, qui est aujourd'hui au, au 31 mars supérieure à 3% de performance. L'année passée, 2020, qui s'est soldée par une performance supérieure à 6%. Et puis, comme le, le rappelle Cantalys dans son petit graphique, que nous enfin, en tout cas dans son petit tableau que nous reprenons ici, euh, donc des performances sur court, moyen et longue période euh, qui sont euh, tout à fait euh, intéressantes, puisque sur la partie droite, vous voyez, toujours positionné, que ce soit du 1 mois au 10 ans dans le premier quartile ou dans le deuxième quartile. Ce sont des chiffres qui sont à fin février, puisque quant n'a pas encore tout à fait mis à jour à la fin du, du mois de mars, mais on vous communiquera ça dès qu'on l'aura reçu. Donc voilà pour les performances. Euh, Peut-être un, un petit zoom sur le positionnement euh, actuel euh, du portefeuille. Donc, euh, comme le rappelait tout à l'heure euh, Jean-Sébastien, euh, des actions aujourd'hui un peu au-delà de 22% du portefeuille. Sur la partie obligataire, donc ça c'est sur la partie droite hein, de votre écran, vous voyez une sensibilité euh, taux sur la partie poche obligataire hein qui reste assez faible, on va rester entre 2 et 3 ans, donc on n'est pas sensible à l'évolution des taux de 10 ans, et donc c'est effectivement ce qu'on cherche à produire dans ce type de portefeuille, on est beaucoup plus court que ça, et notre sensibilité est bien plus faible. Un rendement à maturité donc le, le TRI, le rendement embarqué, toute chose égale par ailleurs, qui est euh, supérieur à 1% aujourd'hui, à 1,15% exactement, sur un portefeuille investment grade. Euh, et puis vous voyez sur la partie euh, convertible, un peu plus de rendement. Euh, on a un peu plus de 10% de convertible, sachant qu'on peut aller jusqu'à 15% euh, du portefeuille. Sur la gauche, hein, euh, peut-être souhaites-tu euh, commenter, Jean-Sébastien, Donc le top 10 <coughs> des actions euh, au 31 mars vous voyez, euh, comme il le précisait tout à l'heure, très grande diversité hein, en termes de, de, de secteurs. Donc, avec euh, le premier poids euh, action aujourd'hui dans le portefeuille étant Cadiente euh, et puis le dixième poids Carrefour à, à 0,95. Je ne sais pas si tu veux euh, insister. c'est euh, bah un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, on, on essaie d'être présenté sur les différents secteurs qui sont liés, euh, enfin qui vont être favorisés par cette pandémie que nous vivons depuis maintenant un an. Euh, donc, bah, on, on retrouve les, les télécoms parce que euh, télétravailler sans avoir les réseaux télécoms, c'est impossible. Donc, euh, c'est du Dutch Télécom ou de l'Orange, qui sont des sociétés euh, de, de très bonne qualité, les deux, qui, qui font un gros travail d'amélioration de leur satisfaction client. Alors, comme ils partent de très très loin, euh, les niveaux de satisfaction client sont pas encore euh, très très élevés, mais restent les meilleurs euh, de, du secteur à chaque fois. Et donc ça, c'est un secteur, les télécoms, sur lequel nous avons énormément de données. Donc on, on arrive vraiment à avoir les, les meilleurs euh, en, en, pratiquement en, en temps réel, compte tenu du, du nombre d'enquêtes qu'on peut avoir sur ce secteur. Et puis après, bah, euh, Shop Apotheque, j'en parlais tout à l'heure, hein, des gens qui travaillent sur la digitalisation de, de la médecine et du rapport au médecin, euh, ça peut être... Euh, bah aussi des valeurs comme ASML, fabrique des machines pour fabriquer des, des semi-conducteurs, et qui donc, compte tenu de la pénurie de semi-conducteurs et de la forte demande, euh, ont aujourd'hui un potentiel très important devant eux, ou alors euh, bah des sociétés plus traditionnelles, entre guillemets, euh, comme Carrefour, euh, qui est une société qui, est, qui a fait sa propre révolution avec un nouveau patron depuis maintenant trois ans, et qui, au-delà des plans d'économie qui sont... Euh, créateur de valeur à court terme, comme je vous disais tout à l'heure, il y a euh, un, un nouveau dessin de l'entreprise beaucoup plus présent aujourd'hui sur le online et qui a énormément investi ces derniers mois sur le online et qui va dans les années à venir bénéficier de ces investissements et probablement prendre le large par rapport à ses concurrents. Donc euh, voilà quelque chose de très diversifié pour ne pas tomber dans ce choix entre euh, un secteur. Euh, une valeur, une qualité de société parce qu'il nous semble que ce qui compte c'est vraiment que les entreprises possèdent ces différentes qualités qui nous permettent de construire un portefeuille cohérent et donc croissance, avantage compétitif, business model cohérent et pricing power sont des qualités qu'on retrouve dans toutes ces sociétés Je réponds à une question d'un auditeur, bien sûr on vous transmettra les slides à l'issue de la présentation alors du coup, ben, ces différents poches d'investissement euh, se traduisent par euh, ce qui me semble intéressant de, de relever, c'est que euh, même dans la situation actuelle, notamment sur le marché obligataire, hein, où on parle depuis quelques semaines maintenant de, de, de l'impact de, de la hausse des taux, des taux américains qui sont passés au-delà des 1,75, et euh, quel impact ça va avoir sur l'obligataire, il ne faut pas avoir d'obligataire investment grade. Que, eh bien, vous le voyez ici, la poche obligataire, on la regarde euh, depuis le début de l'année, euh, donc euh, elle contribue euh, à 0,38 depuis le début de l'année, elle, elle contribue à plus 0,24 sur le seul le mois de mars, donc elle continue euh, à être positive. Alors c'est vrai qu'il y a son segment euh, à yield, mais les convertibles de la même manière euh, contribuent positivement. Donc, euh, on est loin d'être au bout du compte, hein, puisque on disait tout à l'heure, donc nos poches euh, possibles pour aller euh, chercher toute cette, euh, toute cette performance potentielle. Donc c'est 0,50 sur les actions, on est à 22-23 sur les actions, donc on a de la marge. Sur les convertibles, euh, on est autour de 10, alors qu'on peut aller jusqu'à 15. Et sur le high yield là aujourd'hui, on est à 14-15, alors qu'on peut aller jusqu'à 20. Donc tout un tas de, de, de moteurs de performance additionnelles qui sont encore bien présents dans notre portefeuille et sur lesquels nous ne manquerons pas bah, d'appuyer en fonction euh, des temps de marché euh, qui nous sembleront euh, les plus judicieux puisque tout l'intérêt hein, de cette stratégie c'est de pouvoir s'ajuster euh, très rapidement euh, à toutes les configurations euh, de marché. Et puis j'ai rappelé sur la droite la performance du, du de la partie euh, action depuis le début d'année qui est euh, de 17% avec quelques top contributeurs 17% parce que comparativement au marché d'action qui globalement fait du plus 10, là il y a l'effet vraiment stop picking qui joue, euh, qui joue à plein. Alors, ne perdez plus votre temps, comme on le met en, en résumé, investissez, euh, ça, ça fait partie des, des questions qu'on a euh, régulièrement. Quand est-ce qu'il faut investir euh, sur ce type de de support d'investissement. Alors moi, j'ai traditionnellement, je me dis sur ce type de fonds, il n'y a pas de timing d'investissement puisqu'on s'occupe justement de s'exposer plus ou moins euh, sur les sur les marchés. Puis il y a un, tout un effet euh, stock picking, opportunité titre par titre. Mais je préfère laisser répondre les les, les spécialistes, euh, que ce soit Jean-Sébastien ou, ou Muriel. Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour investir sur Trust Team Rockflex alors, le market timing, c'est une notion euh, virtuelle qui anime les débats de beaucoup de gens. Euh, la réalité, c'est que euh, les marchés ont changé depuis maintenant 10 ans. Et avec l'arrivée des algorithmes, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il se trouve que euh, la majorité des intervenants sur les marchés ne sont plus humains, mais euh, ce sont des, des ordinateurs. Et donc, ils vont très vite, ils réagissent dans la seconde. Euh, et et c'est augmenté par les volumes. Euh, qui sont traités, qui sont beaucoup plus importants, notamment sur les trackers, donc euh, les, les flux de trackers qui s'ajoutent à ça euh, font que euh, les, les mouvements sont très rapides dans tous les sens et qu'il faut vraiment euh, être un professionnel des marchés, avoir l'œil dessus en permanence pour pouvoir saisir des bouts de mouvements. Euh, euh, la dernière baisse avait duré trois jours et, et cinq jours après, on était encore plus haut et ça va, ça va beaucoup beaucoup plus vite qu'il y a dix ans et, et, et, et la vitesse aujourd'hui fait qu'il euh, vaut mieux se concentrer sur des stratégies de fond, être un coureur de marathon plutôt que d'essayer de courir une multitude de 100 mètres face à des machines monstrueuses qui courent plus vite que nous. Donc euh, sur Rockflex euh, bah, notre objectif c'est ça, c'est d'être réactif par rapport au marché pour autant qu'on puisse le faire. Donc euh, on se concentre sur la sélection des, des, des titres, ce que je vous ai développé depuis un petit moment. Et puis derrière, les grands mouvements de marché, les, les moments où le marché euh, aime se faire peur, euh, bah, nous permet de monter progressivement notre niveau d'investissement, mais euh, tout en surveillant comme le lait sur le feu cette partie action, parce que évidemment les choses vont extrêmement rapidement. Donc le bon moment pour acheter, bah, c'est le moment où on a du cash, et ça permet justement de, de, de vous exonérer de, de ce travail qui devient compliqué, de faire du market timing. Euh, certes, c'est peut-être possible, mais euh, moi, je crois de moins en moins. Et donc, ces fonds, les fonds comme Rockflex sont là aujourd'hui pour vous éviter d'avoir à faire ces choix dans des moments où vous avez quelques secondes, quelques minutes pour réagir et où ça peut très vite vous mettre une année en l'air. Merci Jean-Sébastien. Euh, alors, je, je vous ai mis le, le slide euh, des, des plateformes qui nous font la, la gentillesse, je dirais, la mobilité de nous sélectionner. Donc, vous avez de nombreuses plateformes, assurances ou titres, euh, dans lesquelles Trust euh, le Team RockFlex est, est accessible. Euh, vous pouvez d'ores et déjà activer vos micros hein, pour poser euh, poser vos questions. Et euh, il y a déjà une, une, une autre question qui est posée. Euh, et je pense, Jean-Sébastien, tu connais bien le titre. S'agissant de Carrefour, avec la pression sur les prix des matières premières et la concurrence entre les distributeurs, quelle est leur recette de pricing power Alors, chaque Carrefour, c'est une valeur que tu suis depuis longtemps et tu, tu la vois évoluer. Qu'en penses-tu alors le problème de, de, de Carrefour, c'est pas tant le, le pricing power euh, que la capacité à remonter les marges dans un premier temps. Le pricing power s'effectue sur euh, les, les produits à marque propre. Euh, donc ce sont des produits qui fabriquent euh, eux-mêmes et qui leur permettent euh, justement de pratiquer des prix plus élevés. Euh, la montée du prix des matières premières et les accords avec les différents producteurs est quelque chose qui... Euh, qu'ils ont appris à gérer depuis maintenant de nombreuses années. Et donc la stratégie de Carrefour pour conserver cette capacité justement à faire les prix qui les intéressent et à continuer d'améliorer euh, leur marge, c'est d'aller vers le online. Parce que le online euh, a cette capacité de, de, de permettre de vendre plus de produits, des produits différents, des produits à marque propre plus important et à des prix euh, un petit peu plus élevés. Et donc, euh, bah, toute la stratégie de Carrefour est vraiment ce développement sur le online et le développement dans des pays euh, dans lesquels la, la concurrence est beaucoup moins forte. On a une situation atypique en France parce qu'on est le pays de la grande distribution et donc on, on a énormément de sociétés en concurrence les unes des autres, probablement trop d'acteurs. Mais Carrefour a choisi par exemple de se développer au Brésil, pays dans lequel la concurrence est moins vive et dans lequel euh, bah, Carrefour occupe une place prédominante qui lui permet justement euh, d'avoir un, un pricing power nettement meilleur. Alors, euh, on, on s'entend hein, quand on parle de pricing power, ce n'est pas le même pricing power entre Microsoft et Carrefour. À chacun son secteur, à chacun ses contraintes, mais euh, l'évolution le, le, le, de Carrefour des dernières euh, années, hein, depuis euh, trois ans maintenant qu'Alexandre Bompard est arrivé, euh, s'est traduit par une amélioration, euh, pratiquement un doublement de la marge d'exploitation. Et donc, on voit bien qu'il y a, euh, au-delà d'un plan d'économie qui est arrivé au bout, un plan d'économie de 3 milliards d'euros, on voit bien qu'il y a cette volonté de retrouver la croissance qui est vraiment l'outil qui permet d'avoir du pricing power dans ces métiers, générer du trafic. Alors, online, c'est plus facile parce que la concurrence est un peu moins vive. Il y a Amazon, certes, mais si on est un gros acteur, c'est plus facile. Et, et quand on génère ce trafic, on retrouve la croissance, on peut essayer d'amener les clients vers des produits à marque propre Génère plus de marge. En fait, les questions se multiplient. Donc euh, super, je suis ravi. Je, il y a pas mal de questions. Euh, N'hésitez pas aussi si vous voulez utiliser votre, votre micro. Alors, euh, première chose, c'est intéressant comme question, c'est quel suivi proposez-vous pour accompagner euh, ben, les CGP ou les consultants dans la compréhension de l'évolution du fonds Disponibilité de l'équipe, réponse aux questions, euh, en cas de retournement. C'est important parce que, euh, comme tu le dis, euh, les, les marchés évoluent très vite. On fait évoluer le fond. vous faites évoluer le fond très très rapidement. Donc, euh, alors je peux y répondre pour partie, et puis évidemment, euh, Jean-Sébastien et, et Muriel pourront compléter. Mais euh, ce qui est important pour nous, et ce que vous nous demandez, c'est d'avoir accès aux gérants. Euh, et ça, vous pouvez y avoir accès dès que vous le désirez. Euh, à la fois, vous me passez un petit coup de fil et on peut euh, très vite organiser, euh, voire même sur le, la, la même journée, euh, d'avoir les, les gérants au téléphone ou, ou en rendez-vous quand on peut se, se voir. Deuxième chose que l'on a mis en place avec toute équipe commerciale, on a fait au-delà des reporting mensuels un point plus marketing vraiment très bullet point sur les points clés qui sont passés euh, sur le mois écoulé. Donc, vous ayez vraiment une, une transparence totale sur le. Euh, dire sur le fond et surtout une réactivité donc c'est quelque chose qu'on fait dans la première semaine du mois pour le mois qui vient de, de s'écouler et puis bien entendu on va multiplier les réunions les vidéos parce que je sais que vous êtes assez euh, friand d'une vidéo de 3 quatre minutes qui résume en euh, quelques points clés euh, ce qui s'est passé sur les fonds donc voilà donc ça c'est on, on multiplie de plus en plus euh, les, les, les interactions avec vous donc, vous soyez parfaitement informé de l'évolution d'autres de, de, de Steam Reflex, mais c'est pareil pour les autres, les autres fonds. Et pour ceux qui le veulent, euh, on peut évidemment leur envoyer le portefeuille euh, d'hier, euh, chaque jour. Enfin, y a, y a, on n'a rien à cacher, on est complètement transparent. Donc, euh, euh, il suffit de nous demander le, le portefeuille et on vous l'enverra euh, à la dernière valorisation. Et si vous voulez le recevoir de façon régulière, on vous l'enverra de façon régulière. C'est un portefeuille qui est valorisé de façon quotidienne. Donc, euh, chaque jour, euh, on a un état de l'ensemble des positions et on n'a aucun souci pour euh, vous le faire suivre euh, sur demande. Et puis, très clairement, euh, enfin, on est là pour ça, mais euh, aussi, même vis-à-vis -vis de l'équipe euh, développement, euh, c'est important pour nous de les tenir au courant régulièrement si on fait des modifications majeures. Par exemple, bon là, en hein, ce moment, nous, sur l'obligataire, on fait une stratégie. Euh, euh, clair de, de, de vendre des taux négatifs, euh, voilà, d'acheter de, des choses un peu plus courtes. Donc, euh, voilà, mais si demain, on était amené à changer cette stratégie, très clairement, c'est quelque chose qu'on fait savoir déjà à notre équipe de vente. Donc, euh, vous comptez sur le fait qu'ils soient toujours très bien informés et qu'on est euh, suffisamment proches les uns des autres pour que ça se passe correctement. Merci pour ça. Muriel, on voit une autre, euh, une autre question. Quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer la satisfaction client euh, J'y vais, tu veux répondre Alors, il y a plusieurs indicateurs. Euh, à chaque fois, ça passe par des enquêtes de satisfaction client qu'on réalise à travers euh, Internet pour partie et à travers euh, le téléphone pour tout ce qui est enquête en B2B. Et donc, euh, bah, on, on a des questionnements euh, à chaque fois qui sont différents d'un secteur à l'autre, d'une enquête à l'autre. L'objectif est vraiment de comprendre si le client a l'impression qu'il est écouté par la société, que la société répond à ses attentes. Et au-delà de la satisfaction, il y a un indicateur qui s'appelle le NPS, qui est un indicateur d'un de, de, taux de recommandation de la société qui vous permet de savoir à quel point les gens sont suffisamment contents pour recommander ou pas tel type de produit ou de service. Donc, c'est en croisant ces deux indicateurs, le taux de satisfaction client et le NPS, on arrive à mettre une note ROC qui nous permet d'avoir un échantillon d'investissement d'environ 450 entreprises, ces entreprises étant classées suivant quatre catégories, du meilleur, ceux qui ont les taux de satisfaction les plus élevés combinés avec les taux de recommandation les plus élevés et ceux sur lesquels la stratégie nous semble la plus claire et la plus cohérente vis-à-vis -vis de leurs clients à celles qui ont soit des taux de satisfaction client élevés, mais pas forcément des taux de recommandation, parce que les clients ne se sentent pas de le recommander, mais la stratégie pourra permettre dans l'année à venir d'améliorer ce taux de recommandation. Au-delà des, des des taux en eux-mêmes et du chiffre en, en, en lui-même, qui ne veut pas dire grand-chose, ce qui compte, c'est l'évolution dans le temps. C'est pour ça que maintenant, depuis dix ans, que nous faisons des enquêtes de satisfaction client, on commence à avoir... Euh, euh, une certaine expérience pour analyser l'évolution, parce que c'est vraiment l'évolution de ces taux qui est plus importante que le chiffre en lui-même. Oui, donc c'est ça qui est important, c'est que nous allons directement écouter le client et lui poser la question sur les éléments de, de, de satisfaction. Je pense que c'est ça aussi le, le gros point de, de, de Trust Team, c'est que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est du savoir-faire en interne que d'aller interviewer le client. Okay. On a une autre question, tu parlais tout à l'heure de l'exposition à 23%, une personne nous pose la question, quels sont les facteurs qui expliquent votre niveau d'exposition action actuel en milieu de fourchette Le fait que nous soyons au milieu du guet, en fait, parce qu'effectivement, on n'est plus aujourd'hui dans la crise, comme on notait l'année dernière, à la même époque, on nous, nous étions investis à plus de 40%. Euh, on, on est proche aujourd'hui de la sortie de crise, même si on ne le vit pas au quotidien, nous, en France. Mais euh, de nombreux pays sont en train de, de, de rouvrir les commerces, les restaurants, et, et ont atteint des niveaux de vaccination qui fait que le virus ne circule plus chez eux. Euh, mais nous ne sommes pas encore complètement sortis. On est vraiment euh, au milieu du guet. Et euh, ça coïncide avec un milieu de cycle, hein, puisque euh, les banques centrales sont en train encore euh, de remettre du carburant dans l'économie pour continuer de la faire avancer, mais on a déjà en, en, en ligne de mire 2023, qui sera peut-être euh, le moment où les banques centrales siffleront la fin de la récréation et commenceront à remonter les taux. Donc on est vraiment au, au milieu du guet avec des... Des marchés qui, eux, sont sur leur plus haut historique. Le S&P 500 a battu ses plus hauts historiques hier. Donc, des marchés qui, aujourd'hui, sont déjà dans l'anticipation. Et donc, il faut, être, il faut être prudent. Ce milieu de cycle peut durer un petit moment. Compte tenu du niveau des taux d'intérêt actuels, il n'y a pas forcément de risque de correction majeure, mais un retour d'une volatilité assez élevée paraît assez probable au gré des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Et là, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on attend qui peut arriver, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles peuvent se traduire par une baisse des marchés et les mauvaises nouvelles par une hausse des marchés. Parce que les bonnes nouvelles du côté de l'économie, des bonnes nouvelles du côté des créations d'emplois pourraient provoquer quelques tensions sur les taux et faire baisser les marchés. Et à la limite, quelques mauvaises nouvelles pourrait provoquer un, un maintien de ces taux bas, une volonté des banques centrales de reculer le moment où ils remontent les taux, et donc des marchés qui remontent. Donc, euh, comme vous le voyez, on est vraiment euh, sur une ligne de crête aujourd'hui, d'où euh, une certaine prudence de notre part, hein, euh, mais comme le, le, le stock picking nous a permis de choisir des valeurs qui ont été euh, quand même euh, a, a assez recherchées par les marchés, bah, finalement, on arrive à faire une performance depuis le début de qui, à l'heure où je vous parle, est entre 3,70 et 3,90 qui nous semble être conforme à l'objectif qu'on s'est fixé, voire assez en avance. Mais il reste encore un potentiel important, puisque toutes les sociétés qu'on a en portefeuille ont encore un potentiel extrêmement important, à la fois sur le court, le moyen et le long terme. Une autre question euh, posée euh, votre process satisfaction client vous permet-il d'identifier en amont des pépites avant les gros pas de beaux patrimoniaux Oui, bien sûr, c'est ça l'objectif. Alors pourquoi Parce que euh, l'entreprise qui a le niveaux de satisfaction client les plus élevés, qui est celle qui est préférée par les clients, euh, bah, sera bien celle qui euh, demain va aller anéantir ses clients. Je, je, je vous rappelle que euh, les premiers titres Amazon qu'on avait achetés dans le fond rock, c'était en 2010, euh, ainsi que Netflix. Et à l'époque, tout le monde nous disait Mais non, Amazon, ça, non seulement ça ne gagnera jamais d'argent, mais en plus, euh, ça ne va pas survivre. Quant à Netflix, euh, vous pensez, M. Bellet, euh, que Netflix pourra détrôner TF1 mais... Eh bien oui, mais euh, les clients, à l'époque, plébiscitaient ces sociétés. Et donc, c'est vrai que. En regardant ce que les clients publicitent, on a de l'avance. Alors là où ça se complique, c'est que suivant les secteurs, c'est différent. Le lien entre satisfaction client et amélioration de la facturation varie d'un secteur à l'autre, voire d'une société à l'autre. Donc on travaille sur une modélisation depuis maintenant deux ans de cette satisfaction client. On a fait d'énormes progrès sur ce travail et ça, ça va nous permettre d'améliorer encore le, le, le, le, la, la qualité du moment où on achète une société, puisque euh, entre le moment où la satisfaction client s'améliore et le moment où ça se traduit dans les, les chiffres financiers que regardent justement ces grands fonds patrimoniaux, bah, il peut se passer plusieurs mois. et Il ne s'agit pas d'acheter beaucoup trop tôt, mais, mais bien d'acheter euh, avant les autres, évidemment, euh, et, et à des moments où la société commence à avoir des signes d'amélioration ou de croissance supérieure à son secteur. Alors une autre question qui est peut-être plus pour moi, envisagez-vous des obligations indexées sur l'inflation Alors c'est vrai qu'on a la possibilité, une possibilité assez large sur la partie obligataire, mais la stratégie de ce fonds, que ce soit sur la partie obligataire ou sur la partie action, c'est d'investir sur des sociétés satisfaction client de qualité. Donc, on poursuit euh, le, le même objectif par un prisme différent qui est celui euh, de l'obligataire et on va effectivement, nous aussi, essayer d'aller chercher des pépites, c'est-à-dire euh, les valeurs qui n'ont pas encore euh, une notoriété euh, qui fait en sorte que euh, leur rendement est extrêmement faible. Donc, on va aller chercher du rendement euh, supplémentaire sur ces valeurs qui sont un peu encore en dehors de, de, de l'effet euh, loupe. Euh, C'est vrai que sur l'obligataire, on va avoir… Euh, à gérer euh, cette partie inflation. On sait très bien que de toute façon, les chiffres d'inflation à partir de la fin du mois d'avril vont augmenter de manière assez substantielle puisque c'est un effet de base, hein, c'est-à-dire que euh, l'année passée, euh, on, on avait euh, le trou d'air hein, qui faisait en sorte que, euh, ben, quand on compare à l'inflation euh, au même moment l'année dernière, on va avoir des chiffres en hausse. Pour autant, on sait très bien que de toute façon, les, les, les banquiers centraux euh, considèrent que ben, on a vécu tellement d'années euh, avec euh, une Inflation tellement faible que eh bien on va vivre pas mal de temps avec une inflation peut-être supérieure à leur cible, tout ça pour atteindre leur cible. Donc euh, voilà, c'est dans l'air du temps, on sait que c'est des sujets sur lesquels euh, il va falloir travailler. Euh, nous déjà on a travaillé sur la partie hausse euh, des taux, hein, très clairement, quand on a euh, les plans de relance tels que ceux qui sont annoncés, on sait que derrière il y a euh, la croissance potentielle des économies de manière significative. Donc, les banquiers centraux ne peuvent qu'une seule chose, c'est ralentir la cadence, c'est faire en sorte que tout ça aille doucement et qu'on évite les à -coups. Mais de toute façon, euh, voilà, les taux vont monter si on a les niveaux de croissance qui sont euh, attendus et qui arrivent enfin. On parle quand même de plus 6 de croissance, par exemple, aux États-Unis sur l'année 2021. Donc, on est vraiment sur des chiffres qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et donc, c'est pour une bonne raison que nous allons voir les taux d'intérêt monter. Alors, on pourrait aller regarder des sujets différents, mais c'est comme aujourd'hui d'aller acheter du taux variable quand on pense que les taux d'intérêt vont monter. C'est que bah, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que c'est déjà totalement pressé dans ces produits-là. Donc, est-ce que c'est véritablement pour gagner de la performance au final ou pas Je pense qu'il faut être très prudent sur ce type de produit, que ce soit... Les break-even d'inflation ou que ce soit les taux barrières. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je le dis encore, vous pouvez les écrire via le chat ou sinon activer tout simplement votre micro pour les poser en, en direct. Profitez-en. Jean-Sébastien, Muriel et moi-même sommes complètement à votre disposition pour répondre à vos, à vos questions. Là, vous avez une photo de, de toutes les, les équipes de Trust Team Finance qui se tiennent évidemment à votre disposition pour vous apporter le meilleur service. Parce que la satisfaction client, on parle des entreprises dans lesquelles on investit, mais on essaye de se l'appliquer au quotidien. Alors, en attendant que peut-être d'autres questions soient posées, Moi, ce que j'ai envie de vous dire euh, sur les, les échanges que l'on a avec euh, avec vous, euh, partenaire fidèle, euh, sur ce fonds Trustim Rockflex, euh, beaucoup nous connaissent sur notre fonds Trustim Optimum, le fond le plus défensif euh, parmi les fonds les plus défensifs de la gamme Trustim Finance, euh, et beaucoup se sont intéressés à Trustim Rockflex parce que euh, à l'image de l'année dernière, où les marchés ont été très volatiles. Euh, Ce n'est pas toujours évident de faire euh, s'exposer les clients hein, auxquels euh, vous vous adressez. Euh, quand on s'adresse à des particuliers qui suivent plus ou moins les marchés financiers euh, au mois de mars, au mois d'avril, et de se dire après une baisse de 30 ou de 35 des marchés actions, c'est le moment de réinvestir, eh bien, euh, il n'est pas rare que beaucoup de particuliers soient un peu réfractaires. Et, euh, et là, bah, typiquement avec Crustim Rockflex, vous l'avez vu tout à l'heure, une exposition au marché action dans ce creux de marché euh, qui nous a permis d'avoir une très belle performance au final. Parce que rappelons que le 6% euh, plus 605 exactement, c'est à comparer avec des marchés actions européens, par exemple, qui étaient encore en territoire négatif l'année dernière avec des moins 3, moins 4%. Donc euh, c'est un fonds euh, donc, qui est présent dans, dans beaucoup de, de compagnies d'assurance ou de plateformes qui, qui est labellisé ISR. Euh, ça, je, le, je réinsiste aussi parce que euh, les clients, on parlait des clients, des entreprises dans lesquelles on investit, sont friands euh, d'engagement, de, de, de, d'investissement de, euh, responsable. Et vos propres clients, vous m'en parlez euh, régulièrement, sont eux aussi euh, très friands d'avoir de la performance financière, mais aussi que ça s'accompagne avec de la performance extra-financière. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN aussi. On a été pionniers dans, dans ce domaine-là depuis plus de dix ans en signant notamment les PRI euh, il y a près de 10 ans de cela. Donc euh, c'est un atout euh, supplémentaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Je ferme mon écran. Donc on va vous envoyer évidemment la présentation euh, PowerPoint. Et puis peut-être en. En résumé, j'allais tout simplement vous dire, faites-nous confiance. Euh, vous nous faites souvent déjà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de clients parmi vous, euh, mais n'hésitez pas à nous faire confiance sur ce sur ce fonds qui euh, a un excellent euh, track record. On parle toujours que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais quand vous voyez qu'à court terme, à moyen terme et à long terme, euh, vous avez des, un, un jeu de track record, c'est quand même que le process. Euh, et les, et les gérants expérimentés, euh, euh, j'allais dire, euh, apportent tout leur savoir-faire. Alors, une question qui vient de, de, de se compléter. Avez-vous des secteurs exclus, avec de facto, avec votre process Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels on n'investit pas Alors, il y a déjà les secteurs euh, qui sont sujets à controverse du point de vue de l'ISR, le secteur des matières premières, le secteur du tabac secteur de l'alcool. Euh, et, et puis après, il y a les secteurs sur lesquels euh, notre approche euh, n'est pas forcément totalement pertinente, euh, notamment c'est le secteur des matières premières, parce que ça n'a pas grand sens d'aller interroger un producteur euh, euh, de charbon pour savoir si ses clients sont satisfaits ou pas. Ce qui compte, c'est la quantité euh, de charbon qui est extraite de sa mine, donc, euh, le secteur des matières premières euh, est complètement absent de nos fonds, mais c'est un petit secteur euh, qui plus est euh, très complexe à suivre. Donc, euh, on ne le regrette pas trop. Euh, même un secteur comme l'immobilier, aujourd'hui, euh, est, est très, très euh, penché sur la satisfaction client, parce qu'on euh, bah, le voit avec le télétravail, euh, euh, les, les, les demandes immobilières sont en train d'évoluer avec... Des, des choses plus groupées à la fois habitation, lieu de travail où, où on peut tout retrouver dans un seul immeuble parfois à l'extérieur des grandes villes euh, et, et donc si, si tous ces, ces promoteurs immobiliers n'écoutent pas leurs clients euh, bah ils, ils passent à côté complètement des évolutions et donc euh, même dans un secteur assez lourd en tendance comme l'immobilier, la satisfaction client euh, est aujourd'hui extrêmement importante, Donc, ce qui fait que c'est un secteur qu'à l'inverse des matières premières, on peut avoir dans nos Très clairement, globalement, ça se, ça se concrétise puisque dans nos, nos portefeuilles sont naturellement décarbonés par rapport à notre environnement. C'est vraiment le, le filtre satisfaction client qui fait en sorte que nous sommes dans, dans cette situation de manière naturelle sans avoir d'exclusion particulière. Écoutez. Je sais je. Ah, alors intéressant comme question. Euh, Aujourd'hui, j'ai du Trust Team Optimum. Intégrer ce fonds ne ferait pas un doublon avec les titres déjà en portefeuille. Donc, euh, on a parlé, je, je sais qu'il y a des cas de figure de trésorerie moyen terme d'entreprises qui peuvent avoir de l'optimum et qui rajoutent du Trust Team Rockflex pour parfois être dynamisé ou mettre une juste pondération de couple rendement-risque entre les, les deux fonds. Euh, Enfin, Je sais que sur la, la partie action, c'est bien bien différent, la partie obligataire, c'est le cas aussi. Bah, L'objectif euh, des, des deux fonds est assez, euh, assez différent. Là, on est sur un risque 4, qui était anciennement risque 3. Optimum était risque 2 historiquement pendant 20 ans et, et, et souhaite le, le redevenir. Euh, donc, on est sur quelque chose de, de beaucoup plus défensif euh, où la poche action, même si sur Optimum, elle pourrait aller jusqu'à 15 historiquement, elle n'a jamais dépassé euh, les 10%, et d'ailleurs aujourd'hui, on est autour de, de 8%, et on va travailler plutôt la partie action, euh, aussi sur la partie satisfaction client, mais dans, un, dans une vision vraiment de, de rendement supplémentaire, hein, c'est-à-dire d'aller chercher euh, euh, du gros dividende, c'est aussi euh, d'accompagner euh, ces positions actions, par des ventes de call, hein, des ventes d'options, qui nous permettent aussi d'avoir une rémunération supplémentaire et de faire un effet cliqué. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas là pour prendre euh, la performance, euh, la totalité de la performance action, on est là pour prendre un petit morceau, et puis ensuite que ce soit... Euh, et eh bien euh, vendu automatiquement via, euh, via les ventes de call et donc d'avoir la rémunération de la prime plus euh, la performance d'une dizaine de pourcents. Donc euh, l'objectif est vraiment très différent euh, entre ce fonds-là et puis l'objectif en termes de, de volatilité et de performance à moyen terme n'est pas non plus la même. Ouais, Trust Team, pour schématiser rapidement, Trust Team Optimum est un fonds obligataire qui de temps en temps va acheter quelques actions alors que Trust Team Rockflex est un fonds action qui, euh, quand il n'est pas investi, va acheter des obligations. Donc, euh, c'est vraiment euh, deux démarches totalement différentes. Et, et l'objectif de performance de Rockflex, est vraiment euh, d'aller chercher 6% chaque année en, en acceptant un risque de baisse jusqu'à moins 5, 6%. Donc, euh, c'est... On est vraiment un fonds action qui, de temps en temps, se repose sur des poches obligataires en attendant d'avoir des opportunités, puisqu'on veut acheter des actions au bon prix, parce que c'est ce qui nous semble, euh, euh, apporter le moins de risques pour les, les, les, les porteurs de parts. Merci à tous. Je vois qu'il y a une personne qui doit quitter la réunion parce que je pense qu'on atteint l'heure de présentation. Donc, euh, euh, en tout cas, euh, nous tenons, euh, nous trois, à vous remercier pour votre présence. Vous êtes très nombreux euh, à être présents. Vous ne le voyez peut-être pas. Mais on est pas loin d'une cinquantaine de personnes à être connectées. Donc, euh, merci pour votre fidélité. Merci Muriel. Merci Jean-Sébastien euh, pour cette transparence. Euh, pour bien expliquer comment fonctionne Trustim Rockflex. Et puis, bah, écoutez, euh, merci de votre confiance. Et voilà, n'hésitez pas à utiliser Trustim Rockflex dans vos allocations d'actifs. Merci et à très bientôt. Excellente semaine. Au revoir.